Yo, c'est Ethiros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto euh, plus sur de euh, l'informatique pour nettoyer la Xbox Series X. Alors, elle est très facile à démonter, ne hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien, bien difficile. Il y a deux trucs à enlever c'est le papier qui fait la garantie. Donc, attention si vous l'enlevez, euh, c'est fini. C'est Donc, faites bien attention à ça. Vous avez accès à une première vis ensuite, vous avez un petit cache ici qui se met là, qui se décolle. Vous vais le remettre, vous vais, vais, vais le laisser enlever, c'est le ça que je le démonter assez régulièrement, pour le nettoyer. Donc, il euh, juste pour cacher la vis, hein, je vais derrière. Et ensuite, il faut prendre un tournevis de précision. En la taille, je ne sais pas vous-même, moi, je fais pas comme. Mais, euh, vous avez savez un tournavis d'horloger. Vous démontez cette vis et cette vis, et ensuite, vous avez des petits verrous euh, ici à pousser, tout doucement, pour faire sortir toute cette plaque et vous avez accès pour les fenêtres voilà, je démontre, je vous le fais et euh, je vous montrerai du tout moment où on fait ça, enfin, si j'avais à film en même temps pour je... le sortir et après je vais le en même temps donc voilà vous l'avez démonté, c'est comme ça. Hein. bon c'est chiant à sortir, tu euh, reconnais parce qu'il y a des petits ergots qu'il faut oui, qu'il faut euh, faire sortir de, de ces petits logements et après vous avez la grille et tout passer un coup d'aspirateur légèrement pour des... bon, un petit coup de souplette. Bon, c'est facile à démonter mis à part juste de, de, de sortir le cache moi je vous conseille de le sortir d'abord d'un côté ensuite vous mettez une petite paille ou une petite, petite, petite un, un petit cale et ensuite de tirer sur le deuxième tout doucement allez-y plus doucement ne, ne forcez pas vous voyez c'est emboîté comme ça donc allez-y doucement sinon vous allez, allez euh, vous allez passer ouais. Ouais, tout doucement tout doucement vous voyez c'est emboîté dedans là au niveau, au niveau de là donc, euh, ici et ici ouais, j'ai un tout petit peu forcé avec un petit tournevis légèrement c'est en dessous ça se voit pas du tout puis j'ai pas à non plus péter le plastique c'est juste à trop, genre, un petit peu trop autrement. Hein veiller de la poussière qui se met dans les veilles des coups d'aspirateur une fois tous les six mois hein. ça suffit la redemande pas besoin de la sortir à chaque fois hein. mais voyez voilà, c'est pas trop difficile on est capable de poussière dans console hein, déjà été sorti, hein. voilà pour la remonter, vous remboîtez tout vous mettez les deux petites vis euh, c'est voilà. C'est pas plus difficile que ça hein. c'est deux vis une au milieu une en dessous vous déboîtez d'abord par contre Ici, là, là. plus intelligent. Voilà. Ici et ici, il y a des petits ergots. C'est ça. Ces petits ergots là, là et là. poussés avec un petit tournevis. Vous les faites sortir de leur emplacement qui sont là et là. Tout doucement. Vous vous de ça d'abord un côté. Vous déboîtez bien. Vous mettez une petite cale. Ensuite, il commence à pousser, quand il commence à sortir, tac tac tac, ta, vous tirez, vous déboîtez, tout se déboîte comme ça, et voilà, vous pouvez nettoyer euh, votre console. Ouais. Moi, je ne démonte pas plus que ça, il y en a certains qui s'amusent à démonter le haut tout pour avoir accès au, au ventilo, moi j'aspire par en dessous, j'aspire ici, voilà, j'ai mis la buse de là, et ici, j'ai le tout doucement, j'aspire, c'est comme ça, c'est pas plus ça. Donc là, elle a un an, la console, vous déjà la poussière qu'il y a dessus, euh, ça alors pour le remonter faites attention il y a des petits euh, achats devant donc n'oubliez pas qu'il faut bien les insérer devant et de pas forcer dessus voilà on rentre d'abord le devant ensuite on fait rentrer tout doucement toutes les petits euh, ergots vous y allez doucement sinon si vous forcez par le devant vous allez péter les petits trucs et voilà ça ne sera pas bien emboîté hein donc voilà une fois que vous avez fait ça vous fixez la première vis là la seconde vis là puis voilà c'est fait après vous pouvez même remonter toute ça fois, si vous voulez moi je laissé les Sur j'ai aucune espèce d'intérêt c'est de passer passer la vis c'est un peu plus je pense que vous devez monter souvent pour les décorer donc voilà faites ça deux pas tous les six mois ça suffit deux fois par an ça suffit moi j'ai passé j'ai passé en plus de l'aspirateur j'ai passé une souplette carrément une à industrielle pour la mécanique, euh, je vais le régler pour en dévidère pas trop fort, il ne faut pas plier les élèves d'autres. autres. Et vous passez un coup de tête. je vais un coup de chaise, un coup de et c'est bon. Donc voilà, très simple, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire. Allez, ciao